L'adhésion part de la communication, euh, l'adhésion part de l'engagement et peut-être de l'adoption du 4.0. On ne peut pas euh, se mettre en mode de changement, changement 4.0 ou autre, si on n'adhère pas d'abord au changement. L'engagement des RH et l'engagement des gestionnaires, euh, c'est presque de transformer le « moi » en « nous ». Les travailleurs s'adaptent aux changements grâce à une sensibilisation constante, une communication constante. Euh, les individus euh, adhèrent à ces changements-là parce qu'ils participent aux différents, ch aux différents chantiers. Euh, on mise chez Adfast aussi sur l'interopérationnalité. Donc que l'on soit d'un département ou d'un autre, on aura à collaborer sur des chantiers qui, qui s'entrelacent en fait. Donc on va chercher les compétences de chacun, les expériences de, chaque, de chacun, le potentiel de chacun pour qu'un chantier puisse, puisse avancer. Les effets ou les impacts... Euh, euh, qu'on ne s'attendait pas, c'est probablement euh, l'effet d'entraînement qu'ont eu euh, les, les champions ou les leaders 4.0 sur les personnes qui, qui étaient peut-être plus fragiles euh, face à ces changements. Donc il y a eu un bel effet d'entraînement, probablement dû à la communication. On a implanté euh, dans, le dans le département des ventes un nouveau CRM euh, qui nous aide à, à identifier les bons clients, qui va parler avec nos autres systèmes comme, comme notre système AX et ainsi de suite, qui va parler à notre site internet, qui va préqualifier aussi en même temps euh, des clients. Oui, nos représentants, c'est sûr qu'un changement euh, de, de telle sorte fait peur initialement, je pense que c'est normal. Par contre, quand c'est bien expliqué, le but euh, ultime de tout ça, c'est beaucoup mieux accueilli. Donc, on essaie d'impliquer les représentants à trouver des manières de faire pour améliorer ce système-là. Donc, en même temps, ça les rend confortables, confiants, qu'on qu avance dans la bonne direction. Euh, oui, le projet des transformations numériques euh, au sein de l'unité de production de silicone euh, a été pour moi une, euh, une nouveauté de grande importance euh, vu que euh, je m'attends à ce que ça facilite mes tâches quotidiennes et euh, aussi de permettre une productivité plus importante. Concernant les difficultés quant à ce nouveau projet technologique, j'affirme qu'il y avait un petit peu de stress au tout début, vu qu'on n'avait pas encore une idée très précise du projet. Mais au fur et à mesure qu'on découvre le projet, c'est-à-dire qu'on le réalise, le stress a diminué et c'était pour moi une très bonne expérience.